Salut et bienvenue dans ce tuto astuce consacré à InScape. J'aimerais revenir sur la possibilité donc de créer à partir de cet objet, un objet là, vous voyez, avec les petits points et puis un fond rose. On avait utilisé le, ici la fonction chemin décalage dynamique. On avait utilisé des repères pour vraiment le, le placer correctement avec une distance entre cet objet et celui-là. On va voir maintenant comment simplifier en utilisant euh, une autre fonction qui s'appelle tout simplement dilater. Donc pour cela, j'utilise cet objet... On va aller dans édition dupliquer, voilà, je vais tout de suite lui mettre, euh, voilà, un contour par exemple jaune avec un fond, euh, voilà, vert. Et je vais aller dans chemin et je fais dilater. Vous voyez le raccourci c'est contrôle avec la parenthèse, donc si je fais contrôle parenthèse on voit qu'on peut augmenter. Et avec contrôle parenthèse ouvrante ou contrôle parenthèse fermante on augmente ou on diminue. Voilà la, la taille de, de ce nouvel objet. Donc ça, c'est très très pratique. Je vais mettre ça un petit peu à l'arrière-plan. Voilà, comme ceci. Par contre, on aimerait vraiment être très précis au niveau de la dilatation et de l'érosion. Voilà. Ben Pour cela, il suffit d'aller dans les préférences d'InScape. On va ici dans comportement, incrément, et là on a érodé et dilaté, et on peut choisir ici en pixels, en millimètres, on va choisir en millimètres, et si on souhaite un incrément de 5 millimètres, tout simplement, je vais mettre cette fenêtre sur le côté, j'ai mon objet qui est sélectionné, si je fais contrôle, parenthèse fermante, hop, j'ai un incrément donc de 5 millimètres, et si je fais contrôle, parenthèse fermante, j'ai éroder mon objet de, de 5 mm voilà alors ça n'empêche qu'il va falloir peut-être retravailler un tout petit peu certains éléments mais euh, je trouve que ça peut être très pratique voilà pour ce petit tuto astuce j'espère qu'il vous sera utile n'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos